mais parfois, comme les ming nang -Kabo, en Indonésie, ils sont 6 millions autant que la population de la Suisse. Bon, moi, 6 millions, j'aurais dit autant qu'autre chose, mais enfin... Cette chercheuse allemande a passé sa vie à étudier les sociétés matriarcales. Voici ce qu'elle a découvert. Alors, oui, vous l'avez compris aujourd'hui, il est question sur Homme d'influence sur ma chaîne YouTube. De, du matriarcat, ben oui, a priori, après tout, on peut se dire que si le patriarcat est la cause de tous les maux, pourquoi ne pas se demander si finalement le matriarcat ne serait pas la, la réponse à tous les dilemmes, à tous les déterminismes, à toutes les injonctions de, de l'humanité. Donc j'ai abordé le sujet très très sérieusement, comme à mon habitude, dénué de toute idéologie, je vous invite à en faire de même, et à la fin de cette vidéo, nous voterons, vous serez invité à voter dans le coin supérieur, euh, je me trompe toujours, c'est votre droite à vous, ma gauche à moi, ma gauche à moi. Dans, votre coin, dans le, le coin supérieur droit de l'écran, vous serez invité à voter euh, en conscience et à choisir si finalement, euh, après, cette brève, euh, après ce bref survol d'une société matriarcale, vous ne préféreriez pas euh, changer. Hein. Finalement, vous allez choisir votre, votre modèle de société euh, idéal. Alors je disais bienvenue sur ma chaîne, oui, oui, je, je renouvelle ce bienvenue au 30, on était, vous étiez 32% sur la dernière vidéo, de nouveaux, c'est-à-dire de non-abonnés ou de récurrents en tout cas non-abonnés à continuer à, à parcourir ces vidéos. Comme d'habitude, je vous invite à prendre la main sur l'algorithme, à vous abonner à la chaîne, vous aurez tout le loisir de vous en désabonner si, ça, si cela vous, vous chante et à en pro a, I, E, en profiter. Oui, je bug aujourd'hui, voilà. Je suis entre deux repas, j'ai mon taux de, de, de glycémie un peu bas, d'insuline un peu haut, j'ai n'importe quoi. Ah, euh, je vous invite à en profiter pour activer les notifications, car euh, YouTube vous permet, vous, vous offre désormais le, le choix entre trois types de notifications. Aucune, un peu et toutes. Voilà, donc si vous aimez beaucoup ce que je fais, vous mettez toutes. Si vous aimez un peu ce que je fais, vous mettez un peu. Et puis, euh, si vous n'aimez pas ce que je fais... Ben... Euh, alors, euh, le, la source. Quelles sont vos sources Quelles sont vos sources Aujourd'hui, la source de ces informations précieuses sur les sociétés matriarcales sera euh, le livre éponyme, hein, de, donc du même nom, Daide à Abendroth. Alors, je vous avoue que, pour tâter le sujet, euh, je ne me suis pas encore farci les 600 euh, Qu'il qu contient. Oui, Aïde, euh, elle est prolixe. Donc, je me suis contenté de l'interview qu'elle a accordée à. Ah, j'ai plus le titre du journal. À Annabelle pardon. Euh, donc, euh, bon, ça ne s'est pas imprimé, ça devait être sur RTL ou Le Monde ou quelque chose comme ça, si vous voulez, euh, en, en source en commentaire, euh, confirmer et valider tout cela, un petit peu comme sur Thinkerview, vous savez, quand il, vous, quand il demande de confirmer les sources. Euh, Dites-moi, pour quel journal euh, travaille Annabelle Benayem, qui manifestement, elle non plus, n'est pas au chômage, on imagine... Enfin, d'ailleurs, on espère qu'elle n'a pas été trop discriminée à l'embauche, parce qu'on sait que ce sont des univers comme ça, où parfois, sur un simple patronyme un peu communautaire, on peut être discriminé. J'espère que ça n'a pas été trop, trop, trop dur. Alors, les sociétés matriarcales auraient leur, euh, leur bible, hein, donc je vous ai dit euh, apparemment, là on est, euh, si vous voulez, on est au niveau de la référence, on est vraiment descendu au cœur de l'étoile noire, on est au cœur de la matrice. Euh, Heide à Bendroth n'est apparemment pas contestable dans, dans cet univers. Elle a publié le 19 septembre dernier la version française de son, de son livre, euh, Société matriarcale, recherche sur les cultures autochtones, à travers le monde, aux éditions des femmes, Antoinette Fouque. Donc vous remarquerez déjà, premièrement, que pour l'instant, on n'a pas prononcé un seul prénom masculin. Hein, C'est-à-dire, euh, édition des femmes, Antoinette, machin, l'auteur du livre est une femme, la journaliste est une femme. Donc déjà, on sait, si vous voulez, par cette surreprésentation féminine, qu'on va être en présence d'un travail objectif, euh, sérieux, analytique, chiffré, Dénué de toute idéologie. Hein. C'est un peu une, un gage de, de, de sûreté, si vous voulez, intellectuelle. Quand il n'y a que des bonnes femmes qui s'intéressent à un sujet, c'est que c'est en général quelque chose de primordial et de, et de structurant. Alors, cet ouvrage, sorti en 2012 en Allemagne et en, 2000, en 2010 en Allemagne, pardonnez et en 2012 dans le monde anglo-saxon, a fait un état des lieux inédit des sociétés matriarcales dans le monde. Bon, la première réflexion, s'il a fallu. Enfin, si, si les sociétés matriarcales sont vieilles comme la civilisation, c'est-à-dire en gros 20 000 ans, allez, on va à la louche, hein. je te, je te, je te l'arrondis, comme disaient les inconnus, Allez, allez. si je te l'arrondis à 20 000 ans et qu'on a donc mis 20 ou 22 000 ans pour arriver à, à faire un état des lieux des sociétés matriarcales, c'est peut-être qu'a priori, elles ne sont pas fondamentalement si structurantes ou euh, peut-être qu'elles ne sont qu'un qu détail de, de l'histoire du monde, à moins que ce soit le monde qui soit un détail de l'histoire des sociétés matriarcales. Donc, évidemment, il s'appuie sur des ethnologues, des scientifiques, de la documentation. Donc là, bon, ça, tout ça veut, veut tout dire et rien dire en même temps. Euh, a 78 ans, c'est son huitième ouvrage sur le, sur le sujet, donc finalement, il y a qu'elle qui creuse. Hein. C'est un petit peu comme dans mes cours d'écho à Sciences Po, quand on, on nous disait euh, si, vous, euh, si, vous vous si, si votre projet n'a pas de concurrence si, si vous êtes le seul à développer un produit, c'est peut-être qu'il n'y a pas de marché. Donc là, manifestement, euh, quand elle parle, il y a de l'écho. Heidi Grotner, elle est un peu toute seule. Alors, elle a vécu quand même. Oui, parce qu'en 78 ans, elle a eu le temps. Elle a vécu auprès des sociétés matriarcales suivantes. Bon, à ce stade de ton article, Annabelle Benayem, j'aurais préféré que tu nous définisses les concepts que tu, mets en, que tu mets en avant. Donc, Par exemple, que tu commences à définir matriarcat par des critères précis, un peu comme aurait fait un homme. Tu vois, et matriarcale, une société répondant aux critères suivants, tac, tac, tac, tac. Bon, tu préfères t'appuyer sur, euh, sur la géographie, c'est-à-dire nous dire où elle a vécu, nous faire un peu de un peu psycho, pourquoi pas, hein bon, après tout, j'ai rien contre la psycho, au contraire, je, ça fait 14 ans que j'explique le comportement des gens, donc j'aime bien ça, mais par contre, j'aime bien quand ça repose, si tu veux, sur des données euh, socio-ethnologiques un peu sérieuses. Bon, donc, euh, elle l'a vécu auprès des Mosuo en Chine, des joues ou juchitants, ou je ne sais pas comment on dit au Mexique, aux Kasi, les quasi d'Inde, auprès des quasi en Inde, des Neewar au et pas des édouards au Népal, des minangabos d'Indonésie, des iroquois en Amérique du Nord, des touaregs et, de bon, et, et des touaregs. Euh, donc en fait, que des sociétés qui ont marqué l'histoire par leurs prouesses euh, technologique, euh, architecturale, ornemental, artistique. Euh. Alors, selon la philosophe, oui, parce que là, elle est passée selon la plume, hein, parce qu'en en fait, il faut comprendre qu'Annabelle a un certain, un certain don hein, qui lui tombe, en, on ne sait d'où, qui consiste à tout de suite faire passer une chercheuse pour une philosophe. Hein, C'est-à-dire que pff, sous la plume d'Annabelle, le, les os s'écartent et le plomb se transforme en or, et les, et les chercheurs en philosophes. Alors, selon la philosophe, donc... Euh, notre copine, notre nouvelle copine, Aïda. Les sociétés matriarcales auraient précédé le patriarcat, alors on ne sait pas très bien ni où ni de combien de temps. Euh, le travail de fourmi de cette féministe de la première heure, euh, c'est un petit peu paradoxal d'être chercheur et féministe, au sens où être féministe, c'est poursuivre, c'est se mettre à la recherche de preuves d'une idéologie, alors que là, on est censé quand même être en. en en face d'un article objectif, mais enfin, passons. Son travail a été maintes fois salué, blablabla, bla bla, donc je te beurre l'arrêt, preuve sociale social proof. Euh, alors, ça y est, on a un premier critère, une première caractéristique des sociétés matriarcales qui nous est un petit peu égrenée au hasard. Je t'invite, Annabelle, dans tes prochains articles, à faire preuve d'un petit peu plus de structure. Je pense que ça pourrait peut-être contraindre un peu ton féminisme, mais ça facilitera la lecture de, de ceux qui, comme moi, font le boulot et s'intéressent à ton travail. Alors, cette société matriarcale, premier critère, ne laisse jamais perdurer un conflit et travaille à plusieurs à sa résolution. On pourrait s'arrêter à, à ce niveau, je vous propose de vous arrêter dans, dans, quelques, dans quelques instants. Donc là, elle cite 26 populations qui, qui posséderaient encore des formes matriarcales complètes ou quasi-complètes, c'est-à-dire poursuite de la, de la pyramide de définition. Alors, outre le fait de ne, de ne jamais laisser perdurer un conflit, elles sont matrilinéaires, c'est-à-dire que la filiation se fait par la mère et non par le père, jusque-là je suis, puisque le, le patriarche étymologiquement dans la société romaine, c'était celui par qui passait le, nom, le patronyme et les droits sociaux, donc jusque-là je suis d'accord, et matrilocale au sens où le foyer se construit depuis le domicile de la jeune femme, ce qui est quand même souvent le cas, même chez nous, enfin bon. D'autres ont abandonné ces piliers mais continuent de pratiquer ces rites et de transmettre des valeurs qui s'en inspirent. Donc les valeurs, on ne sait pas lesquelles, les rites non plus. Euh, toutes ont en commun. Troisième critère. Suivez bien parce que je suis obligé de t'ajouter, tu ne m'en voudras, voudras pas, euh, Annabelle, mais en fait je suis obligé pour les lecteurs un peu sérieux et les auditeurs un peu sérieux de ma chaîne d'ajouter de la structure à ton document. Donc les chatons, concentrez-vous. Critère numéro 1. Une société matriarcale ne tolère pas le conflit et tente de le régler à plusieurs. Comme si euh, les sociétés non matriarcales, en fait, euh, ne travaillaient jamais à la, à la résolution du conflit ou niaient les antagonismes. On y reviendra. Deuxièmement, 2A, euh, de matrilocale, matri c'est-à-dire que le foyer, c'est là où la femme décide d'habiter. Il me semble avoir déjà vu ça autour de moi et pourtant ne pas, pas vivre mais enfin on y reviendra et euh, 2b, euh, matrilinéaire, c'est-à-dire transmission des, des attributs sociaux de la civilité par la mère. Troisièmement, la vénération, donc c'est là que ça commence à me poser problème, c'est que quand, quand, un, quand un critère de validation scientifique d'une hypothèse devient la vénération, la vénération étant l'adoration, l'agapé grec, c'est-à-dire le fait de croire de façon bornée et obscurantiste à une religion, une, une, une, une, une déesse, euh, une, un dieu, une représentation divine, ça veut dire que là on ne fait plus de la science, on ne fait même pas de la science de dieu, c'est-à-dire de la théologie, là on fait de l'idéologie. Mais bon, euh, écoute, on ne pourra pas y échapper de toute façon, de toute façon tout au cours de l'article. Donc, la Alors, vénérer la capacité de la femme à enfanter serait le pivot de ces sociétés et euh, cela rendrait indispensable que la femme puisse être envisagée comme un objet. Bon, moi, à ce stade, je suis désolé Annabelle, euh, mon petit cerveau de moineau d'homme, euh, d'hommes hétérosexuel en plus, j'ai de la chance de ne pas être blanc, parce que sinon je serais vraiment d'une case à évincer, euh, me dit la chose suivante. Euh, enfanter, en général, ça se déroule après que la femme ait été objet, puisque pour enfanter, il faut qu'elle ait été objet de désir. Si elle n'est pas objet de désir, il euh, n'y a pas la graine de papa dans maman. Et l'enfantement, euh, si tu veux, il faut que ce soit la Vierge Marie. Donc, euh, c'est un des nombreux paradoxes sur lesquels je te propose de réfléchir et de me soumettre une V2 de ton article, qui pour l'instant me semble un peu, un peu léger. Euh, la femme est vénérée parce, qu elle a, elle a, parce que le don qu'elle a reçu impose le respect. On y reviendra dans ma définition du barycentre que je vous rappellerai. Bah tiens, que je vais vous rappeler maintenant. Euh, le principe fondateur, hein, c'est de donner le, de, le pouvoir de donner la vie. Oui, alors euh, référez-vous à mon avant-dernière vidéo où je, où je, je profitais d'un thème très annexe. Il faut l'avouer, c'est une vidéo qui a, eu, qui a fait peu de vues parce que le thème était très annexe. Euh, J'en profitais néanmoins pour vous relire extrait de ma fiche. Vous savez, ces fiches étant ces éléments écrits, texte, images que vous pouvez gratuitement obtenir à l'issue des téléchargements que vous faites sur mon site, mes, mes téléchargements de mes séminaires, mes séminaires c'est mon vrai travail. Là, ce n'est pas du boulot que je fais, là on est bien d'accord, je lis un article de presse, je n on discute, on converse, on s'amuse un petit peu, on se divertit. Le, mes vrais contenus, ma valeur ajoutée, euh, ma création, c'est sur mon site, et les fiches en sont le résumé d'une longueur allant de 4 à 6 ou 7 pages pour des, des séminaires et conférences qui durent une journée, deux fois. 3 heures dans, je vous lisais donc l'extrait le, sec, l'exec se marie comme disent les anglo-saxons de ma définition du barycentre qui était qui tenait en trois points la prise de conscience de la maternité à l'échelle microscopique, c'est-à-dire en gros la, la puberté à l'adolescence, la prise de conscience, la, cette même prise de conscience à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire cette, cette réalisation que le plus grand dénominateur commun féminin à travers le monde, c'est en réalité quelque chose que l'on vit chaque mois et qui nous rapproche de notre nombril. Et troisièmement, l'évolution, si vous voulez, philosophique, la fuite en avant euh, métaphysique de cette prise de conscience, puisqu'après le micro et après le macro, il y a l'idée que finalement, c'est le principe du bien, c'est le principe de survie de l'humanité qui se joue en moi, et donc toutes les sensations, c'est-à-dire ce, ce, ce, ce, ce pressentiment de bien et de mal, ce pressentiment d'attraction ou de peur, toutes ces manifestations sensibles, charnelles et physiques qui se passent dans cette zone, hein, c'est là qu'on respire, c'est là qu'on qu se reproduit, c'est là qu'on qu a peur, c'est là qu'on qu ressent les papillons du sentiment amoureux, et bien que tout ça a forcément raison, puisque cela se joue dans la zone sacrée, sacrée parce qu'elle respecte les principes micro et macro de survie de l'humanité. Voilà, c'est en gros ma, ma séquence linéaire euh, sur laquelle j'appuie ma démonstration, euh, visant à conclure que finalement, le, ce qui définit F, c'est de faire primer la sensation sur la raison, mais moi j'explique pourquoi, je ne le postule pas. Alors, euh, donc, chez nous, ce pouvoir n'a que peu de valeur, donc quand elle dit chez nous, manifestement, elle se base sur les sociétés non matriarcales, dont on se demande finalement pourquoi elles n'y habitent pas. Hein. C'est un peu comme cette glorification abstraite des sociétés indigènes. On a envie de se dire ben, si c'est si, si, si bien dans l'hémisphère sud, allez retourner y vivre. Hein, à la limite, euh, qu'est-ce que vous nous faites chier quoi. Donc euh, les femmes sont livrées à elles-mêmes chez nous. Ah, ben, c'est marrant parce que ça contredit un certain nombre d'études de, de, de, économiques sur les. Comment ça s'appelle Sur les. Sur le le mode d'attribution de la calorie, enfin, il est plus, il est plus facile d'être une femme qu'un homme en France, je l'ai déjà démontré, et vous en avez d'ailleurs, je vous en mettrai le lien dans le coin de l'écran, c'est également sur mon blog par écrit, d'après AID, chez nous, les femmes ne seraient, pas, ne seraient évidemment pas prises en, prises en charge, pas respectées, euh, bah si elles n'étaient pas respectées, elles n'auraient pas le loisir d'être en réalité euh, celles qui choisissent leurs géniteurs, une société où les femmes ne seraient pas respectées, ça serait le géniteur qui les choisirait, qui les engrosserait. En réalité, c'est tout l'inverse. Et les seules sous-populations qui ne les respectent pas, par exemple, leur imposent un certain nombre de discriminations physiques ou de, de, de, de coercitions symboliques par le truchement du, du voile. Pléonasme, euh, lapsus. Donc, dont il faudrait, sur lequel il faudrait, par exemple, que tu t'exprimes. Tu vois, moi, si, si je t'avais interviewé, à I2 à la place d'Annabelle, je t'aurais demandé tes positions, par exemple, sur des sociétés traditionnelles qui prônent le voile. Hein, ça, ça aurait été intéressant. Chez les Minangkabau en Indonésie, tout le monde est une mère. Les hommes gagnent en dignité quand ils se, quand ils se comportent correctement vis-à-vis -vis des enfants. On dit d'eux qu'ils sont de bonnes mères. Donc en réalité, il y un... c'est pas, pas, pas le plus imbécile, c'est pas le plus contradictoire de, de tes paradoxes. Celui-ci est très léger. Tu nous dis donc que parce que le, le, le qualificatif gratifiant d'un homme serait la façon dont il s'occupe des enfants, je veux bien, mais que qu'un homme qui s'en occupe extrêmement bien est qualifié de bonne mère, ce qui sous-entend que, par essence, « Tu rétablis une, une discrimination et une, et une inégalité », articule Stéphane. Je dois faire, comme dirait Cochet, l'exercice du crayon, se faire tenir un crayon sur sa lèvre supérieure pour, pour s'entraîner à mieux articuler. Donc Ce qui veut dire que, euh, poussé euh, dans sa logique orthodoxe, les hommes qui s'occupent très bien des enfants sont qualifiés de mères, ce qui sous-entend qu'intrinsèquement, les femmes sont finalement toujours... Euh, les qualités féminines sont toujours appréciées. Ce qui, dans une lecture féministe, ne pourrait pas être exact, puisqu'une lecture féministe, c'est une lecture, par définition, égalitaire. Voilà. Ce n'est pas le pire de tes paradoxes. Je souligne comme ça, en passant, c'est gratuit, vas-y, prends-le. C'est un pourboire. Alors, euh, ces sociétés égalistes... Bah, tu vois, tu le dis dans ta page suivante. Oh là là là, là Annabelle, je te devance, n'est-ce pas une honte être devancé comme ça par un métèque masculin et hétérosexuel comme moi. Ces sociétés seraient égalitaires. bah Non, je viens de te démontrer le contraire. Prévenantes et nourrissantes. Moi, quand j'entends qu'il faut être prévenant, je sens déjà l'arnaque. Hein, je sens qu'on est en train de essayer de me la mettre. Nourrissantes, oui, alors moi, je veux bien qu'on se nourrisse. Par contre, il faut que tu nous expliques les échanges économiques et d'où vient la calorie, comme dirait Fredo. Dans le sens où s'occuper des autres et de leur bien-être est une convention évidente. Mais convention, ça vient du latin convenir ensemble, et par définition, ça ne peut être évident, puisque la convention, c'est un accord temporaire. Ce sont des gens qui se mettent temporairement d'accord dans, dans les ressources qu'ils sont prêts à échanger dans la poursuite d'un objectif précis. Il n'y a pas de monde, à part chez les ultra-gauchistes, il n'y a pas de monde où tout le monde est bienveillant par convention. Ça, ça n'existe pas. On est bienveillant avec, ses, avec son prochain dans la mesure où on a un intérêt. Euh, un intérêt euh, individuel qui va être rassasié, c'est ce qu'on ce ce qu appelle en sociologie l'individualisme méthodologique ou chez Nietzsche le cynisme tragique. Mais cette idée que tout le monde est bienveillant euh, me donne un petit peu envie, envie, envie de gerber en fait, puis c'est très, très, très laid, enfin, c'est très sot, c'est très, voilà. très vain et très sot, Annabelle. C'est pas, pas ton meilleur passage, tu es capable de mieux comme tu vas, je l'espère, peut-être nous le, nous le montrer sous peu. « Chacun a respecté quel que soit son âge ou son sexe. » Alors ça, c'est toujours la logique des cultures tribales, hein, où finalement, euh, le respect, cette espèce, l'injonction au respect, tient lieu d'éthique à ceux qui n'en ont pas. Hein. C'est-à-dire que, où est-ce qu'on prononce le mot « respect », où est-ce qu'on le quémande, où est-ce qu'on le réclame Eh bien, dans les quartiers de la République, où celle-ci est, est absente. Hein. « Tu me respectes, vas-y, je te respecte, bouffon !» te... Voilà. Respect, c'est comme bienveillance. Moi, dès que j'entends, ce sont des marqueurs, en fait. Ce sont des marqueurs qu'on cherche à m'enculer, tu vois. Euh, les jeunes s'occupent des vieux jusqu'à leur mort. Oui, ben, en Sicile aussi, et pourtant, c'est pas très matriarcal. Ou alors, tu es en train de sous-entendre progressivement et à ton corps défendant que les sociétés matriarcales sont en fait celles des machos. Ce qui serait d'ailleurs un, une substitution, ce qui serait un retournement, une inversion des valeurs assez intéressante, encore faudrait-il que tu la démontres. Tu ne peux pas, là tu es en train de faire du Macron, tu fais du « et » en même temps, tu postules une chose et son contraire. Euh, il n'existe pas, nous dis-tu, de hiérarchie euh, entre, les, entre les personnes. Oui, bon, bah alors ça, euh, tendance gaucho-anard... Euh, ça, c'est un peu le permis de conduire du gaucho à hein. euh, il n'y a aucune hiérarchie. et S'il dans... n'y avait aucune hiérarchie, aucun projet n'aurait jamais vu le jour, puisque, encore une fois, vous... l'expérience suffit, euh, tient lieu de démonstration. Euh, Essayez de mener à bien un projet collectif, comme disent les gauchos, sans hiérarchie, c'est-à-dire sans chef, c'est-à-dire avec une organisation parfaitement horizontale et transverse où aucune tête ne dépasse, et vous verrez que dans 15 jours, il n'y y aura plus personne. Hein. Euh, et vous finirez, vous, finirez, vous finirez tout seul à faire tout le boulot. Je crois qu'il y a un site de, de meufs là, comme ça, qui, avait tant, qui avait tenté une, une collaboration comme ça, collective à plusieurs sans chef, euh, ça commençait par un B, et il y avait deux L dedans, enfin je me souviens plus très bien, mais euh, renseignez-vous. Euh, les décisions sont prises en groupe à l'unanimité. Oui, d'accord. Euh, alors, alors déjà, premièrement, les décisions sont prises en groupe, oui, à moins de vivre, et même, euh, même dans un état dictatorial, les, les décisions sont généralement, généralement prises en groupe. Par contre, à l'unanimité, il faut que tu m'expliques. C'est-à-dire que là, par exemple, à ce stade, ça veut dire que l'Union la, la, européenne hein, serait une, une démocratie matriarcale, parce que les décisions seraient prises à l'unanimité en groupe, raison peut-être pour laquelle, finalement, euh, aucune décision ne passe jamais, parce que c'est bloqué. Tu ne peux pas, euh, tu ne peux pas faire euh, confluer les décisions de 27 États qui ont des priorités antagonistes. Tu ne peux même pas d'ailleurs mettre d'accord les gens dans un immeuble. Enfin, tu ne t'es jamais rendu à, de, à, une, à, une, à, une, à une assemblée syndicale où vous êtes 8, 10, 12 dans l'immeuble et il faut se mettre d'accord à l'unanimité sur la réflexion des parties communes, la, désaman, la désamantiation enfin le, le, sur les travaux de l'amiante ou quoi que ce soit de, de, du, du vide-ordure. Donc si tu n'y arrives pas à 8, comment y arrives-tu avec euh, 50 000 bonnes femmes euh, mettre en place une économie du partage. Oui, alors moi, j'aime beaucoup, beaucoup partager. Encore faudrait-il que tu m'expliques comment cette économie fonctionne concrètement. Est-ce qu'il y a des coupons Est-ce qu'il y a des bons Est-ce qu'il y a des points Quelles sont les ressources qui sont partagées Comment empêche-t-on des, des, des alphas de s'approprier une majorité des ressources Comment punit-on économiquement ceux qui tentent de faire commerce et profit des ressources par l'usure, explique-nous tout ça, c'est trop léger, tu vois, c'est pas approfondi ton travail, Hayde. Euh, vous allez me dire peut-être qu'il faut que je lise le bouquin, bon bah écoutez, euh, euh, vous, me dites, vous me direz, voilà, ce, ce thème justifie-t-il que je m'enfile les 600 pages du livre, 2 le justifie-t-elle Et encore une fois, n'oubliez pas qu'à la, à la, à la fin de cette vidéo, vous aurez à voter hein, pour votre système de domination préféré, hein. voulez-vous vivre en dictature patriarcale ou matriarcale, vous aurez les moyens d'exprimer votre choix. Euh, et il déplore l'idée de l'accumulation. Oui, mais là, encore une fois, ça, c'est un de tes pires, un de tes pires, pires, pires paradoxes. Donc, soit tu as mal retranscrit l'interview d'Aïdeux, soit c'est Aïdeux euh, qui est une anarchiste, utopiste, gauchiste, mais il y a un problème, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire d'une société tu ne peux pas prendre une société qui révère, les, qui révère les femmes et la maternité et en même temps dénoncer le principe d'accumulation puisque la maternité, c'est l'accumulation par la femme de calories, c'est-à-dire de ressources à la fois charnelles et symboliques, lui permettant de maximiser le taux de survie de sa progéniture, de l'élever dans les conditions lui permettant de renforcer son système immunitaire et de lui procurer les meilleurs, le meilleur capital Symbolique, intellectuelle, et, hum, culturelle et économique. Si tu, si, tu, si tu bases, si ton critère numéro un, si ton discriminant d'une société matriarcale, c'est la vénération de la femme enceinte, ça veut dire que tu es obligé d'adhérer à la logique de l'accumulation, puisque la femme enceinte accumule de la calorie afin de se protéger de sa relative vulnérabilité physique au moment de l'accouchement et de transmettre cette calorie à son nouveau-né, à son néonato. Donc, euh, encore une fois, euh, pff, moi j'aime bien te lire, Aide, mais les paradoxes commencent à nous faire mal un peu à la, à la tête, aux chatons et à moi. Euh, N'est-ce pas plus facile, te demande Annabelle, non, Isabelle, Annabelle, oui, de créer cette harmonie dans des clans où les membres sont peu nombreux, dans une nation de plusieurs millions d'habitants L'unanimité est difficile à obtenir. Oui, donc en fait, on sent que Hayden s'est jamais rendu à son conseil syndical ou à son assemblée de copropriété. Par contre, on sent qu'Annabelle est probablement en location quelque part à Paris, dans le 18e, aux Abesses ou vers Porte de Saint-Ouen, et qu'elle est allée à, sa, à son assemblée de copropriétaires et qu'elle, elle a compris que ce n'était pas forcément toujours évident hein, de, que, que l'accord, le, le, que le concordat n'était pas forcément toujours une convention. Certes, répond Heide, les clans sont parfois petits et comptent une centaine de personnes, mais parfois, comme les ming -Nang kabo en Indonésie, ils sont 6 millions, autant que la population de la Suisse. Bon, moi, 6 millions, j'aurais dit autant qu'autre chose, mais enfin... Euh, ils, ne sont strictement, ils ne sont pas ici strictement matriarcaux parce que le pouvoir politique en place a imposé le patriarcat. Ils ne sont pas strictement matriarcaux, retenez bien cette phrase, parce que le pouvoir politique en place a imposé le patriarcat. Donc en fait, c'est quand même un aveu de faiblesse absolument monstrueux. Ce que tu es en train de nous dire, Aïde, après 8 bouquins et 600 pages, c'est que ton truc ne fonctionne que sur 100 gugus. Et que dès qu'on passe à une dimension, dès qu'on scale le système, dès qu'on dimensionne sérieusement les choses, comme il est impossible d'obtenir de la vénération, de la bienveillance, euh, comme ça, euh, gratuite, hein, dans un distributeur infini, dans une source infinie d'entre-soi, de, de, eh bien en réalité... Un pouvoir que tu ne définis pas, d'une politique que tu ne définis pas, impose ce que tu appelles le patriarcat. En fait, patriarcat, c'est juste qu'à un moment, il faut que les fondations de la société tiennent et qu'elles ne peuvent tenir sur des valeurs euh, de, né de Néandertal. C'est-à-dire qu'à un moment, elles tiennent parce qu'il y a une technologie qui permet d'accéder, CF, ma, ma vidéo sur Camus et le mode de vie européen, que je vous recommande et que je, que je linkerai dans le coin, euh, le, la supériorité européenne, c'est de domestiquer la nature, d'amener l'eau, et d'amener l'eau là où on en a besoin, de faire qu'une personne soit susceptible par une agriculture intelligente de se nourrir plus qu'elle-même, mais également ses enfants, sa famille, sa famille élargie, et désormais près de euh, plusieurs dizaines de, de personnes. Tout ça, c'est passé par une, par une réflexion, par une, par une structuration, par une politique qui n'est pas le patriarcat, qui est simplement la vision que ton modèle, en fait, est un modèle de hutte. C'est-à-dire que c'est un modèle de <rire> néandertalien de tribu de douze personnes. Et que dès qu'on dépasse et qu'on cherche à vivre en cité, ça ne tient plus. Euh... Ça montre qu'en fait, ton modèle est une utopie, bien gentille, et qu'on peut, peut, à la limite, vivre en matriarcat, euh, je sais pas, moi... Euh... En vacances, tu vois. On part à 8 en vacances, euh, sur un bateau, dans une tente ou en retraite en Irlande. Tout le monde baisse un peu les mêmes meufs, c'est elles qui choisissent. Et puis là, ça ressemble au matriarcat. On, on vit à la bougie, et on s'éclaire avec... Euh, voilà, on va chercher de l'eau au puits. Et puis là, c'est le matriarcat. Mais à un moment, ça ne, ça ne suffit pas à, à, à assurer la survie d'une milliard de personnes. À moins que tu ne souhaites indirectement ce qui est tout à fait envisageable, parce que c'est une thèse de Jean Covici, d'ailleurs, que je partage, que finalement, l'humanité ne soit pas vivable à 8 milliards et qu'il faille faire un choix. Sauf que choisir, c'est renoncer, renoncer, c'est discriminer. Et dans quel cas, quel... et dans ce cas, le cas échéant, quelle culture vas-tu discriminer qui, À qui faut-il renoncer pour que survive le matriarcat Quel pan de la société, quelle colonie, quelle communauté valent moins que les autres Déjà, ça ne peut, peut pas être celle qu'ils valent plus que les autres, par définition. Donc c'est lesquels, tu vois Tout ça introduit des problèmes de hiérarchie, de discrimination, dans un monde où, tu, où tes postulats sont que cette discrimination ne peut exister car il ne peut pas y avoir de hiérarchie. Voilà, c'est cette articulation que je te demande de faire plus généreusement la prochaine fois, car euh, il me semble qu'elle manque, en fait, à ton travail. Mais encore une fois, mes chatons vont nous le dire en commentaire. J'encule peut-être les mouches, et peut-être cette, cette, ce travail est-il en fait dans le sous-texte, mais suis-je incapable de le décoder. Alors, euh, les Mosuo de Chine, continuent tu euh, sont 250 000, et quand il s'est agi de construire un aéroport dans leur région, risquant de la vulnérabiliser Oui, donc en fait, on voit qu'il euh, y a en réalité un postulat de base, c'est que ça ne fonctionne qu'en vivant, vraiment, euh, à la, comme dans la préhistoire. C'est-à-dire que tout, tout, tout, à, toute accélération de la communication, toute industrialisation est interdite, car en fait, ça, vul, ça vulnérabilise les gens. Oui, sauf qu'à un moment, euh, moi, si ton idéal, c'est de mourir à 35 ou 40 ans, euh, euh, parce que les, les, les, les avions, les bateaux, les ports, les aéroports n'acheminent pas la, les médicaments, les antibiotiques, euh, les dentistes, les prothèses, etc., euh, moi, je veux bien, mais par contre, il faut que tu le poses, ça. Il faut que tu poses, en fait, que tu acceptes de, de réduire ton espérance de vie, de vivre dans des conditions d'hygiène et sanitaire proches de, de Néandertal, encore une fois, pour promouvoir l'idéologie d'une forme de, de résilience ou de décroissance. Plutôt d'une décroissance résiliente par la non-technologie. Moi, encore une fois, je veux bien mais postule-le au départ, tu vois. C'est un petit peu comme l'écologie façon Greta Thunberg, avec les jeunes qui défilent là en mini-short Zara dans les rues pour réclamer un monde meilleur. Oui, réclamons un monde meilleur, mais à un moment, tu ne peux pas acheter des 50 mini-shorts Zara par saison faits à l'autre bout du monde et amenés par Super Tanker. Tu ne peux pas dormir avec ton téléphone branché sur le chargeur toute la nuit sous ton oreiller, et en même temps réclamer un partage plus équitable des ressources fossiles, tu vois, il faut, faut être cohérent, c'est ce manque de cohérence que je vous reproche là, à toute l'équipe de la, de la bien-pensance, toute l'église, toute la chapelle. Euh, les... Donc ils ont repoussé le projet d'aéroport en consultant les membres des différents clans, donc on ne sait pas comment ils ont obtenu une, une unanimité à 250 000, et d'ailleurs moi je serais curieux de savoir, chère euh, cher Annabelle ou chère Aide ou les deux, Aïdée ah, n'est peut-être pas française, mais Annabelle, euh, si tu es française, ce qui semble plausible, euh, dis-nous si par exemple tu as voté au référendum contre la privatisation d'aéroports de Paris, puisque tu sembles concerné par le sort euh, ferroviaire, fluvial et aéroportuaire de ton pays. Si tu ne l'as pas fait, ce n'est pas logique, tu n'es pas cohérente. Les Mingkabo en Indonésie ont procédé de la même manière, mais le gouvernement est passé en force et Sumatra est désormais doté d'un aéroport. Oui, alors en fait ça ne fonctionne pas partout, la décroissance absolue. Il euh, y a quand même des pays qui ont, qui ont envie d'avoir un peu de commerce, un peu de santé, euh, un peu de technologie et qui ne peuvent pas vivre simplement en engrossant leur meuf dans une hutte. Voilà, ça ne peut pas concerner toute l'humanité non plus. Bon, D'ailleurs, si ça avait concerné tout le monde, tu vois, sans aéroport, tu n'aurais pas pu écrire cet article car tu n'aurais pas d'ordinateur, tu n'aurais pas de stylo, tu n'aurais pas d'imprimante, tu n'aurais pas de connexion internet, tu n'aurais pas de, tu n'aurais pas finalement ce qui t'a permis même d'entrer en contact avec, ton, avec ton, ton, ton experte de la société matriarcale. Euh, pff, bon alors accélérons parce que je pense que vous avez compris mon point. Alors souvent les femmes tiennent les cordons de la bourse, non pour garder l'argent pour elle-même, mais pour le redistribuer de manière égalitaire. Mais ça, c'est déjà le cas. Alors, énième paradoxe, mais on va s'arrêter, parce que là, j'ai la moutarde qui commence à me, me monter au nez. Euh, en réalité, ce sont déjà les femmes qui tiennent le cordon de la bourse dans notre société non matriarcale. Euh, ce sont les femmes qui sont décideurs, qui sont vecteurs d'achat. Toutes les études économiques sérieuses le, le montrent. Euh, elles disposent, elles, dis, elles décident de la façon de dispenser de plus de 50% de la calorie, la calorie symbolique, c'est l'argent, c'est la tutune, c'est les sous-sous dans la peau-poche, comme disaient les inconnus, ce sont elles qui en gagnent le moins, mais qui décident le plus de comment l'argent va être dépensé dans le foyer. Donc ça déjà, euh, encore une fois, ça me semble être un critère euh, soit pas assez discriminant, soit un peu bateau, soit complètement bidon. Et alors l'idée encore plus bidon, et là à la limite de la malhonnêteté intellectuelle, ça serait que parce que les femmes les cordons d'une bourse qu'elle tienne déjà, passons, elle redistribuerait de façon plus équitable, en partageant avec les autres. Oui, mais le problème, c'est pas l'idée de partager la femme. Le problème, c'est où s'arrêtent les limites de la logique tribale et les, lo et, les, et les limites de la logique de clan élargi. La femme a toujours partagé. Le problème, c'est qu'elle partage avec elle ses enfants, dans un premier temps, secondo, éventuellement, son mari, si elle a l'engagement, qu'il ne la quitte pas pour une plus jeune, ce qui s'appelle les liens du mariage, engagement de plus en plus faible et de, et de plus en plus défectible, et, et, et, et à la limite les autres n'importent peu. Le principe de redistribution n'a de valeur, n'a de beauté et n'a d'intérêt euh, social, c'est-à-dire il, il ne peut se muer en impératif catégorique qu ancien que dans la mesure où l'on se montre prêt à partager avec des gens que l'on ne connaît pas. Hein, C'est le principe des cotisations sociales ça me connaît, je suis célibataire, entrepreneur, je suis dans une tranche marginale d'imposition à 41%, plus ma CSG, ma CRDS et toute ma boîte, je donne quasiment les deux tiers de ce que vous me donnez à l'État pour redistribuer. Je fais, du, comme dit Pierre-Yves, du salaire différé, de la rémunération différée. La, la vraie éthique, c'est ça, c'est partager avec des gens que on, dont on ignore l'existence, qu'on ne croisera jamais, parce que l'on croit à la, à, la, à la restitution, à la, à la, à la rétribution... On croit à un modèle encore un petit peu vaguement éthique. Le problème de F, c'est qu'elle partage à la limite trop avec ses enfants et son conjoint et pas avec les autres. Rien ne te permet d'affirmer. Et donc, comme rien ne te permet de l'affirmer, moi je postule le contraire et je te demande de me démontrer que j'ai tort. Rien ne permet d'affirmer que F partagerait plus. Elle partage en réalité quasiment rien avec l'inconnu, avec l'abstrait, voire avec l'antagoniste, avec la communauté d'en face, avec le clan d'en face. Elle partage par contre énormément avec ses enfants, puisque, encore une fois, tu as toi-même postulé qu'elle était le centre d'un foyer et que ce centre, il est composé d'une périphérie directe, qui sont les enfants, semi-directe, qui est le conjoint, indirecte, qui est la famille de sang, et totalement externe, qui est la, la famille, qui est le, le la, la, la civilisation, qui est le pays, qui est la communauté. Bref. Bon, tu nous fais chier, en fait, c'est confus. Euh, je te mets 8, voilà, je te mets 8, et refais-nous ça plus clair, et voilà, et maintenant, votez pour la société que vous préférez, et puis de toute façon, j'en ai marre, puis j'ai chaud, et puis... Euh...